Hey! Salut! Vous savez ce que c'est qu'un réalisateur? Oui! Ah! Bon, bah, dans le doute! Est communément appelé réalisateur la personne qui réalise une œuvre cinématographique ou plus généralement une œuvre audiovisuelle. Ouais. Bon alors bien évidemment, si je vous pose la question, ce n'est pas pour vous parler de ce que fait un réalisateur sur un tournage, hein, parce que concrètement, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que représente le réalisateur par rapport à l'œuvre créée. Et pour comprendre ceci, il faut revenir sur quelque chose que vous connaissez peut-être également. Peut-être. La politique des auteurs, d'après Wikipédia, est un mouvement théorique de la critique cinématographique défini pour la première fois en 1955 par François Truffaut dans les pages des cahiers du cinéma. Bon alors jusque là ça ne dit pas grand chose mais en gros la politique des auteurs place le réalisateur au-dessus de tout autre intervenant sur la production du dit film. Pour faire simple, un film est d'abord défini par la personne qui le réalise. Le réalisateur n'est donc plus à considérer comme un simple faiseur au sein de l'équipe de production comme le pourrait être un cadreur ou la personne qui fait le clap par exemple. Aussi appelé claquiste en Québécois. Merci de rien. Alors, c'est une vision très française, hein, mais le réalisateur est à considérer comme un auteur à part entière, à la tête de la création d'une œuvre. Du coup, si tout se passe comme prévu, car non, ça ne se passe pas toujours comme ça, c'est le réalisateur qui décide de comment doit être fait le film. Il est donc responsable de ce que sera le long métrage une fois terminé. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur la question, car de toute façon, si l'on voulait définir avec précision ce qu'est un réalisateur, on en aurait pour 4 ans, mais vous allez mettre ça dans un petit coin de votre tête et on va passer à quelque chose qui nous concerne le plus. Car s'il existe une personne telle que le réalisateur pour le cinéma, qu'on par là un représentant de l'œuvre créée, c'est bien qu'il doit y avoir son équivalent pour le média qui nous intéresse, les séries télévisées. Enfin, je veux dire, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de tout ce merdier pour les séries. Enfin, en tout cas, moi, je me pose la question. Mais quelle question D'après Wikipédia, toujours, le showrunner est dans l'univers de la télévision, la personne responsable du travail quotidien sur une série télévisée. Donc, si l'on réfléchit deux secondes, cette définition semble rejoindre peu ou prou celle du statut de réalisateur pour le cinéma. Ouais, d'accord. Alors, si je comprends bien, un showrunner, c'est un réalisateur des séries. Non, le showrunner est effectivement, comme nous le rappelle notre ami Wikipédia, une personne en charge de l'équipe de création d'une série télé. Donc a priori, ces deux statuts se retrouvent en termes de responsabilité. En revanche, si le réalisateur est, comme je le disais bêtement au début de la vidéo, la personne qui réalise un film, le showrunner lui euh, ne réalise pas vraiment de série. Enfin, pas forcément. Oui, alors là on rentre quand même dans l'antre de la complexité, car franchement ce métier est un foutoir à bordel niveau fiche de poste. Si bien qu'en faisant mes recherches pour faire la vidéo, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait autant de séries que de métiers de showrunner. Ceci dit, je pense qu'il est tout de même possible de définir grossièrement le boulot si on prend les choses dans le bon ordre avec un minimum de méthodes. Donc qu'est-ce qu'un showrunner En 3 points. Petit 1. Bon, on va commencer par le plus évident, le showrunner peut participer à la réalisation. Il est généralement présent lors du tournage pour donner ses directives et sa vision de la chose. Mais très régulièrement, il fera appel à un ou plusieurs réalisateurs. Un ou plusieurs faiseurs du coup qui eux seront chargés d'appliquer les décisions du showrunner en termes de mise en image d'un scénario préalablement écrit. D'ailleurs en parlant de ça, moyen 2, Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez probablement compris. Faire une série télé c'est avant tout l'art de raconter quelque chose. Donc si l'on suit cette logique, l'écriture du scénario y est centrale. Du coup vous vous doutez bien qu'un showrunner a toute sa place dans une équipe de scénaristes. Il est d'ailleurs considéré comme le scénariste en chef. Il lui arrivera de participer à l'écriture, mais la composition du script se fait rarement, voire même jamais tout seul. Certains showrunners laisseront même l'écriture à l'équipe de scénaristes et reviendra une fois le travail fini pour donner ou pas son accord sur un scénario quasi terminé. Gros 3, le showrunner est avant tout le producteur de la série. Et c'est d'ailleurs en tant que producteur exécutif que ce dernier est crédité au générique. Alors attention, j'ai l'impression que le terme de producteur est très souvent mal compris. En effet, le boulot du producteur, en tout cas aux états unis ne s'arrête pas à la gestion du pognon. Alors évidemment, il s'occupera des questions budgétaires, mais cela ne s'arrête pas là. En effet, le showrunner a souvent voire même toujours un mot à dire sur la série sur laquelle il travaille. Comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui a le dernier mot sur tout ce qui touche. À la réal et sur le script final. Mais surtout, il doit rendre des comptes à la chaîne pour laquelle il travaille aussi. Car oui, il ne s'agirait pas de l'oublier, mais les séries, c'est avant tout des produits de la télévision, et du coup, doivent pouvoir rentrer dans une ligne de programme spécifique. Avec évidemment des exceptions sur lesquelles nous reviendrons dans de prochains épisodes. The five tones make a man deaf. Présent sur à peu près tous les fronts lors de la production d'une série, le showrunner doit être capable de gérer une équipe, ce qui demande bien évidemment d'avoir une expertise globale sur à peu près tous les domaines de l'audiovisuel, de mettre sur pied un projet télévisuel généralement énorme en prenant en compte l'ensemble des acteurs et des problématiques qui entrent en jeu, sans compter le fait qu'au moindre problème de production, c'est lui qui prendra en premier. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure de mes recherches, et après avoir regardé le documentaire tout simplement appelé Showrunner, que je vous conseille d'ailleurs à 2000% si vous voulez aller plus loin sur la question, Showrunner est le métier le plus cool mais aussi le plus compliqué à la fois. Boulot incroyable pour certains et épreuve pour d'autres, diriger la production d'une série est un travail de tous les instants, empiétant parfois même sur la vie privée de celles et ceux décidant de se lancer là-dedans. Et nous arrivons là au cœur de la vidéo. Alors, si jusque-là je vous ai balancé une sorte d'introduction vous permettant de comprendre vite fait ce qu'est un showrunner, grâce à des petites recherches que j'ai pu effectuer préalablement, ce qui va suivre et la pensée qui en découle sont tout à fait personnelles. Donc ce que je vais vous dire est à prendre avec des pincettes, comme dirait l'autre. Qui Hein Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que le statut du showrunner n'a pas toujours été exposé au public tel qu'il l'est aujourd'hui. En effet, il y a quelques années encore, alors je sais pas exactement quand, mais ça se compte en dizaines d'années, il y a quelques années encore, et en France particulièrement, ces personnes étaient de parfaits anonymes. Ce n'est que très récemment que des noms ont commencé à émerger, propulsant sur le devant de la scène, des têtes jusqu'alors inconnues du grand public. Deuxième chose à savoir, les séries télé n'ont pas toujours eu l'aura qu'on leur connaît aujourd'hui. Très souvent méprisées et rarement prises au sérieux, elles ont pendant très longtemps été considérées comme de simples produits de consommation pour des raisons diverses et variées, mais principalement à cause de son support, la télévision. En effet, et pour beaucoup, les séries télé étaient moins des œuvres à part entière que le moyen pour les chaînes d'attirer le plus grand nombre devant les publicités qui les découpaient. Bref, c'était assez mal vu et particulièrement dans le monde du cinéma, du coup à cette époque, très peu de cinéastes réalisateurs se risquaient à franchir le pas en passant du grand au petit écran. Alors il y en a eu bien évidemment comme Hitchcock dans les années 60, mais ça restait de l'ordre de l'exception. Bref, les showrunners se sont progressivement fait une place auprès du grand public, allant même jusqu'à devenir arguments de vente sur certaines chaînes comme HBO par exemple, exposant leurs showrunner stars en haut de l'affiche comme le sont régulièrement les réalisateurs au cinéma. Si bien qu'il arrive régulièrement que l'on parle d'un showrunner comme de l'auteur de la série qu'il chapote, amenant même certains à parler de véritables séries d'auteurs. Alors je ne suis pas en train d'affirmer qu'il s'agit de l'unique raison, mais j'ai la nette impression que la présence d'un auteur à la tête du processus créatif a aidé à redorer l'image des séries. En mimant ainsi le cinéma en tout cas dans sa forme, les séries sont passées dans la tête des gens du statut du produit de consommation à objet culturel intelligent comme l'est le 7e art depuis longtemps. Alors c'est très c'est beau tout ça, sauf que... Bah, y'a quand même quelque chose qui me gêne. Car cette casquette d'auteur dont s'est doté le showrunner depuis quelques années crée selon moi un amalgame assez chelou. Alors, je ne suis pas particulièrement spécialisé en production cinématographique, mais une chose est certaine, réalisateur et showrunner, ce n'est absolument pas le même métier. Donc, du coup, bah, je comprends pas trop l'expression série d'auteur. Bon, admettons deux secondes que le showrunner soit un auteur, ce qui est discutable en soi, mais soit. Le showrunner est un auteur. Bah, dans ce cas-là, on passe à côté d'un milliard d'autres trucs qui font la particularité de ce métier. Car, ouais, on parle bien de série télé là. C'est-à-dire des œuvres pouvant s'étaler sur plusieurs années avec une production quasi industrielle. Industriels ont flux tendu devant se faire à une vitesse folle, obligeant la multiplication des équipes pour pouvoir assurer la sortie des épisodes à l'heure. Donc pour moi, l'intérêt du showrunner est ailleurs. Clairement, je pense que si les showrunners ont quelque chose à vanter, cela se trouve plus dans leur capacité à avoir su faire le lien entre toutes les équipes de production d'un côté et de l'autre la volonté d'une chaîne. Et ça, c'est central. Depuis que la série existe, les showrunners ont été capables de prouesse en proposant des programmes suffisamment populaires pour plaire au plus grand nombre, en les faisant entrer dans des grilles de programmes éclectiques dirigées par des chaînes aux politiques parfois très conservatrices, tout en faisant en sorte de créer des séries très souvent intelligentes et progressistes sur de nombreux aspects. Et c'est en ça que les showrunners sont de véritables artistes. The five The five tones make a man deaf. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à le partager s'il vous a plu. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, euh, c'est là où je donne la plupart des informations concernant la chaîne. Donc, euh, En plus là on arrive dans la, dans la période des conventions, donc il euh, y aura certainement des dates qui vont tomber très prochainement. Et si vous voulez soutenir la chaîne ou participer à son évolution, vous pouvez toujours nous faire un don sur Tipeee. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine. Ciao